Pour la fois que le de partie de l'atmosphère la joie de la mort le maximum être positif, et je ne vous sens pas, j'aimerais dans les airs, que le rouge et que le de la de la la joie de la la joie de la que maximum de vibes positives encore une fois big respect plein les watts Alors déjà gros big up plein les watts pour l'accueil parce que le jacuzzi c'est la première fois déjà <laughs> we'll big them up you know big festival in geneva you know very nice festival yo big up yourself plein les -Watt. you know i got icon the mystic Warriors, eh? love always big up à plein les watts pour les 10 ans et à l'année prochaine Thank you. <laughs> but they say it wasn't. a <laughs> every